Influenceuses qui vont euh, à Dubaï pour euh, bon je ne sais quoi mais dans tous les cas est-ce que tu connais cette ville Dubaï personnellement tu l'as déjà visité euh, je comprends pas votre question est-ce que tu connais Dubaï est-ce que tu as déjà visité Dubaï euh, vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï c'est l'actualité donc on se dit... non je comprends pas en, en, en, vous m'avez fait en, en, venir en, en, ici pour en, me parler de Dubaï en tant qu'influenceuse ça serait bien que mais ça a quoi tu... à voir avec moi c'est juste, une juste avis te un oui. avis, qu'on voilà. Mais Non, je comprends pas ça quoi avoir avec moi, parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. Oh, non, ah, non, non, non, non, pas. Les non, non, non, on non, la on la non, situation. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,